La vérité et la vie, Thomas, j'ajoute Thomas de ma part, nul ne vient au Père que par moi. Voulez-vous le relire avec moi, s'il vous plaît, à voix haute? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez vous connaîtrez aussi mon père Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit Le Seigneur montre-nous le père Et cela nous suffit Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous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 je le ferai. Prions un moment, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi, assis pour t'écouter, pour retenir ta parole, afin qu'elle ait son plein effet en nous, dans notre vie. Que nous te connaissions, Seigneur Jésus, plus intimement, que nous connaissions notre Père plus intimement encore et que nous produisions les fruits qui te glorifient. Merci de tout ce que tu vas accomplir en nous, au milieu de nous, dès ce matin. Amen. Jésus, Console ses disciples. Ah, c'est par là, hein? Oui. Toujours le même problème. Est-ce est, -ce est Non. Oui. C'est supposé fonctionner quand même, non? Non. Oui. Bon, ben là, je l'ai ouvert. Là. Ben, regarde, il avance pas. Je, je fais-tu où? Là-bas, en aussi. haut. Elle a avancé? Ah, la voilà. OK. Ah, c'est toi qui l'as avancé. OK. Ça fonctionne mieux quand c'est toi qui contrôles. <rire> oui, d'accord. Alors, le contexte général et immédiat de ce passage-là. Euh, le chapitre commence tout de suite par une information qu'on a. Uh, Jésus exhorte. Ça fonctionne dans la mienne. <rire> <rires> oui, mais. Je pesais sur le. Ah, OK, je pesais sur le. Mais, ah, come on. Pourtant, je savais ça. Mais, merci de votre patience. Alors, Jésus dit aux disciples que votre cœur. Ne se trouble pas. Pourquoi il leur dit ça? Premièrement, euh, dans le chapitre 12, c'est la fin du ministère de Jésus face à la foule. Il a pris trente, plus de 33 ans à enseigner les foules à travers tout le pays. Il a rempli Israël de la manifestation de sa gloire. Il a rempli Israël des miracles extraordinaires. Jamais vu autant. Les foules venaient de partout, de tout le pays. Ils laissaient leur travail, ils amenaient leur famille, les enfants, pour aller entendre Jésus. Et ceux qui étaient malades, ceux qui étaient possédés des démons, ils venaient avec confiance que le maître a le pouvoir de les guérir, de chasser les démons. Ils sont venus vers lui. Et le chapitre 12, là, Jésus a éprouvé une grande tristesse. Parce que le moment de son arrivée à la croix approchait. Et, euh, et il avait dit « Mon âme ». Est troublée. Mon âme est troublée. Jésus termine son ministère envers les foules avec cette âme troublée. Parce qu'il est écrit, malgré tant de miracles, les Juifs n'ont pas cru en lui. Malgré tant de miracles, J'ai souhaité dans, à, dans mes premières années avoir le, la capacité de faire des miracles pour convaincre les gens à qui je témoigne. Avez-vous déjà eu cette envie-là? Et il y a des mouvements d'Église qui pensent que ça prend absolument des miracles. Jésus a rempli Israël de miracles. Personne d'autre n'a été capable de faire autant de miracles. Que lui. Et même les apôtres, quand Jésus est monté au ciel pendant le livre des actes, ils ont fait différents miracles. Mais quand Jésus leur a dit, vous allez faire des œuvres plus grandes que les miennes, ben, en termes de miracles, parce qu'il fait référence à ces œuvres-là, les apôtres n'ont pas fait plus de miracles que Jésus. Et il y a plusieurs miracles que les apôtres n'ont jamais fait marcher sur l'eau par exemple à part la seule fois où jésus a rendu capable pierre de marcher mais par après eux ils n'ont pas marché sur là dessus sur l'eau ils n'ont pas multiplié les pains et, et les poissons jésus l'a fait à deux reprises cette multiplication là alors il, alors on va voir tantôt de quoi est-ce qu'il s'agit de ces œuvres là mais Jésus était triste de constater l'état spirituel de son peuple. Est-ce que Jésus, je repose la question que j'ai posée il y a quelques semaines, est-ce qu'il était sincère dans son désir de convaincre les Juifs afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés? Est-ce que Jésus était sincère? dans son offre du salut. Êtes-vous oui. Oui. tous convaincus? Pourtant, il a dit, dans Jean chapitre 6, « Il n'y a personne qui peut venir à moi si ce n'est que le Père l'attire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait regardé ça un peu. OK Bien sûr, on peut développer beaucoup, mais restons simples, juste avec l'information que nous avons. Jésus a fait les miracles, il a plaidé avec les Juifs, et il leur dit, « Venez à moi, et pour que je vous sauve, vous ne voulez pas venir à moi. Jésus les appelle à venir à lui, mais eux ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Est-ce qu'ils sont responsables de ne pas vouloir? Oui ou non? J'en ai deux qui ont répondu, non. C'est-à-dire que oui. Vous n'êtes pas convaincus hein, qu'ils sont responsables? Oui. Eh bien, Dieu les tient responsables et il les déclare coupables. Parce que s'ils ne viennent pas à Jésus, qu'est-ce qu'il leur reste comme sacrifice à faire à Dieu? Rien. C'est quoi qu'il leur reste? Continuer à faire des sacrifices dans le temple, c'est comme ça qu'ils vont se rapprocher de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Dieu déclare les non-croyants coupables. Déjà, toute l'humanité déclare les coupable mais d'une façon spécifique, les incrédules. Leur part est dans l'état Ardent de feu et de souffre. Est-ce que c'est parce que Dieu n'aime pas ça les sauver? Au contraire, il ne voulant qu'aucun ne périsse. Mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu. Dieu ne peut pas montrer davantage son amour envers une humanité coupable que ce qu'il a fait avec son Fils à la croix. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Mais quand les hommes ne veulent pas à cause de l'endurcissement de leur cœur et de leur refus de Jésus, alors il est tout à fait juste. Dieu est juste. Et dans l'éternité, comme on lit dans l'Apocalypse, lorsque Dieu déploie son jugement contre l'humanité, les anges et le peuple de Dieu proclament que Dieu est saint et qu'il est juste dans son jugement. Parce que quand on a de la misère comme être humain, nous sommes dehors de la loi de base. Comment veux-tu qu'on puisse juger de tout ce que Dieu fait et ne fait pas Mais il y a des vérités de base. L'homme est coupable. Et c'est de sa faute s'il va aller en enfer. S'il cho choisit de ne pas croire, peu importe c'est qui. C'est de sa faute. d'un autre côté, l'autre vérité, c'est que tous ceux qui viennent à Jésus... C'est parce que c'est le Père qui les attire afin qu'ils soient sauvés. Pourtant, il appelle tous les hommes à venir. Il n'y a rien qui les empêche, là. Venez, Jésus, là, il expose sa vie. Alors, nous devons proclamer les deux vérités comme l'Écriture, comme Jésus le fait de ne pas aller au-delà, ni en-dedans. Donc, tous ont, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et les incrédules persistants, là, qui jusqu'au bout, seront doublement coupables, hein, parce qu'ils auront été exposés à la, à la révélation de Dieu, de la grâce de Dieu, et ils ont refusé la grâce de Dieu. Alors, c'est comme ça. Mais ici, Jésus est, son âme est triste face à, à l'approche de la croix. Et dans le chapitre 13, verset 21, il est écrit encore là, lorsqu'il parle, qu'il y a un des siens qui va le trahir. Son âme devait être meurtrie. Et il est écrit qu'il fut troublé dans son esprit, de dire « à ses, à ses apôtres. Ils sont là dans l'intimité. L'un de vous me livrera. Jésus est réaliste. Dans son amour pour tous ses disciples, il est réaliste. Il sait qu'il y en a un parmi eux qui est un démon, comme Jésus l'a dit lui-même. Il sait déjà qui va le trahir. Et ça lui fait mal, le Seigneur. Le fait de le savoir à l'avance, ça n'enlève rien à la douleur. Jésus n'est pas un être insensible, froid, un peu comme dans le bouddhisme, où que on essaye par la méditation et différents trucs intérieurs, de ne plus rien sentir. Non, au contraire. Jésus ressent vivement et la misère de l'humanité. C'est pour ça qu'il est rempli de compassion, mais aussi de, de sévérité. Il est capable d'être sévère comme d'être gracieux, dépendant des situations. Alors, Jésus lui-même était troublé en arrivant là, et rappelez-vous que depuis le chapitre 13, Jésus s'adresse seulement à ses disciples. 13, 14, 15, 16 et 17. Il est juste avec eux. Il ne parle plus à la foule. C'est terminé. Et il y a un temps, personnellement, où quand je témoigne à quelqu'un, j'arrive à un certain point où je sens que j'arrête. Je le laisse entre les mains de Dieu. J'arrête. Si lui veut venir, et là je vais lui témoigner sans parole, parce que les paroles de la vérité ne font pas effet, ils rebondissent, ils réagissent. Je suis comme ça avec un de mes voisins. Mais dès qu'une ouverture, je suis là. Que votre cœur ne se trouble pas, parce queux mêmes sont troublés, parce que Jésus le dit, l'un de vous est un démon, hein, l'un de nous c'est qui? » Et là, Pierre, il dit à Jean, qui était appuyé un peu sur la poitrine la, sur la, la de Jésus, il dit, « oh, En un mot, il demande, c'est qui, c'est qui? » Ça le dérange. Jésus n'identifie pas la personne, donc ça peut être n'importe qui. Et pourquoi Jésus fait ça? Ça, c'est trop facile. S'il identifiait tout de suite Judas, les autres n'ont pas besoin de se poser des questions de se remettre en question. Il va de lui. C'est lui le méchant. Or, eux ne sont pas meilleurs tellement que lui. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque Jésus a été arrêté? Ils se sont sauvés. Ce n'est pas très glorieux. Puis ça n'aide pas en disant c'est moins pire que de, de l'avoir trahi. Ça aide pas du tout en termes de loyauté envers Jésus, d'identification à lui ils ont refusé de s'identifier à lui, de, de, de communier à ses souffrances. Ils ne voulaient pas, ils ne se sentaient pas capables de communier à ses souffrances, à souffrir avec Jésus, lorsqu'il a été arrêté, puis à tout ce qui s'est passé après. Ils ne voulaient pas partager... Ses souffrances. Il voulait partager sa gloire. Chacun se posait des questions, qui est le plus grand parmi eux et tout ça. Là. On est prêt à partager la gloire et, et, et toutes les bonnes choses, mais souvent, on n'est pas prêt à partager la souffrance d'un frère, d'une sœur. Ou la souffrance de l'Église, quand l'Église souffre parce qu'elle est éprouvée de quelque façon. Il bon, y en a plusieurs qui quittent, qui partent, parce qu'ils ne veulent pas. Frères et sœurs, je prie que nous soyons tous fidèles les uns aux autres. Mais sachant, je suis réaliste. Je l'ai vu ailleurs et ça va encore arriver. Plusieurs cherchent leur intérêt et puis ils vont quitter l'Église parce que ça ne fait pas leur affaire. Parce qu'ils n'aiment plus ça, parce que ça ne répond plus à leurs besoins. Ça va arriver, même si l'Église est parfaite. Nous ne sommes pas meilleurs que Jésus. Moi, c'est une des leçons que j'ai apprises du Seigneur. Un, de son enseignement, de ce qu'il a vécu, et puis de l'expérience que j'ai vécue dans, dans nos Églises. Euh, nous demeurons vraiment faillibles. N'est-ce pas? On demeure faillible? Es-tu faillible? Qui est infaillible? Non, si j'avais dit qui est faillible, la plupart auraient levé la main. Hein? Qui est infaillible, il y a juste moi qui ai levé la main, mais c'est juste pour euh, titre indicatif. Alors, Jésus, malgré que les, les apôtres étaient troublés à cause de cette annonce-là, l'un de vous est un démon, l'un de vous va me livrer, il va me trahir. Même que euh, lorsque, à la fin du chapitre 13, il, il leur dit qu'il va être arrêté, euh, qu'est-ce que Pierre a dit? Non, non, non, non, non, quand même, même que tout le monde... De, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq, hein, demain matin, ou ce soir, avant que le coq ne chante, aujourd'hui, tu vas me trahir, tu vas me, tu vas me renier. Ça trouble, ça. Ça trouble parce que les autres disaient la même chose, selon l'évangéliste Matthieu, je crois. Ils étaient troublés. Donc, et ils sentent que la fin approche. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que j'ai dit, il faut que je m'en vais. Mon temps est fini. Mon temps approche. Je dois partir. Alors, ils se sentent abandonnés, et Jésus, il veut les consoler. Il leur dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Mais qui ose parler comme ça Est-ce que Moïse aurait parlé comme ça, « Croyez en moi » Est-ce qu'il aurait dit ça, à l'égalité avec Dieu, « Crois en Dieu, puis crois en moi aussi ». Qui est-ce qui, qui, est qui a l'audace de parler comme ça à part Jésus? Est-ce que nous, quand on témoigne, est-ce qu'on dit ça? Crois en Dieu, mais aussi crois en moi, à l'égalité avec Dieu. Jamais. Jésus, en ligne avec tout ce qu'il enseigne jusqu'à maintenant, il se voit à l'égalité avec Dieu. Croyez en Dieu. Et il ose dire... « Croyez en moi aussi. » Et là, pour les consoler, donc, il leur fait trois promesses. Il leur fait plusieurs, plus que ça, mais j'ai retenu, maintenant au moins trois promesses. La première, c'est, euh, on la voit dans le verset euh, 3, euh, verset 2, il dit « Je m'en vais. » Il a plusieurs demeures, d'abord, dans la maison de mon père. « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, » « Je vais vous préparer une place. » Et après ça, « Je reviendrai. Euh, » Lorsqu'il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison. » D'accord? Ce n'est pas qu'il y a plusieurs maisons. Il y a une maison qui est la maison de papa. Et dans la maison de papa, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs appartements, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs... Place, là. Mais on est tous dans la maison de papa. Ce matin, il y a un frère qui m'a dit, je pense que c'est James, qu'il a hâte hein, d'aller au ciel. C'est là que papa habite? Oui? Ben, c'est là que où est-ce qu'il veut que ses enfants soient? Où est-ce qu'il veut que ses enfants soient? Avec lui. Nous, on est des parents. Quand vous avez vos enfants, où est-ce que vous voulez que vos enfants vivent et habitent? Qu'ils restent à l'hôpital puis vous vous rendez à la maison? Alors qu'ils sont en bonne santé? Non, vous voulez qu'ils soient à la maison. Avec papa et maman. Où est-ce que Dieu veut que ses enfants soient? Avec lui. Là, actuellement, on est en pays étranger. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De nous amener, de nous conduire à la maison. Et pour qu'on sache où est qu'il est le chemin, il a mis son esprit en nous. Il a envoyé son esprit afin de conduire tous ses enfants vers Jésus et Jésus nous amène à son Père. J'aime ça. Non? Tu n'aimes pas ça, toi? Et c'est la vérité. Jésus leur dit donc, il dit, je m'en vais vous préparer une place. La place est déjà prête là. Je ne pense pas que Jésus est en train de construire, puis de planter des clous et tout ça. La maison est prête. Mais il va la préparer parce qu'il s'en va à la croix. Et il faut qu'il y ait des choses à faire encore. Et il va monter au ciel. Et il devient notre avocat, notre représentant devant Dieu. Et ainsi, les portes sont ouvertes. Venez maintenant, il dit. Entrez. Approchez-vous du trône de la grâce. Alors, mais à ce moment-là, Jésus est encore avec eux. Et la promesse, c'est que quand je vais y aller, donc ça veut dire qu'il va ressusciter après la croix, il va monter au ciel et il va revenir. La promesse, je reviendrai. Est-ce qu'il va la tenir, sa promesse? Oui? oui. Vous êtes d'accord? Okay. Euh, à un moment donné, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les, les Japonais avaient envahi les Philippines et l'armée américaine était là aux Philippines pour les protéger, mais l'avance la, de l'armée japonaise était tellement foudroyante, tellement forte que ça forcer l'armée américaine à se, retirer, euh, à se retirer des Philippines. Et le général qui commandait, c'était le général MacArthur. Connaissez-vous l'histoire un petit peu de cette histoire-là, peut-être, Pierre? Euh, et, mais là, les gens étaient inquiets, puis ils ne voulaient pas que l'armée américaine s'en aille, mais là, ils ne pouvaient pas les défendre vraiment. Donc, mais il leur fait la promesse. Il dit « oui, on s'en va ». Mais il leur a dit, « Mais je reviendrai. » C'est tout ce qu'eux avaient comme promesse d'un général. Mais ce général-là, pour qu'il fasse une telle promesse, il fallait qu'il ait pas mal confiance dans la puissance de son pays et que son pays était forte. Et que eux vont gagner la guerre parce que s'il doit revenir, c'est parce comme conquérant. Sinon, il reviendra pas. On est d'accord Il va pas venir pour se faire pour se faire tuer. Il va venir libérer. Donc ça veut dire qu'il vient comme conquérant. Quelle promesse Et quelques mois plus tard, là, il il était question pour que là, durant la guerre de que les Américains il y avait plusieurs stratégies, plusieurs places. Il disait, il faut aller, certains disaient, il faut aller sur telle île et de cette île-là, envoyer tous les bombardiers sur le Japon. Et, euh, et d'autres disaient, non, il faut aller sur l'île Okina, Okinawa ou encore différentes choses comme ça. Et là, euh, il est venu aux oreilles de MacArthur que le président... Euh, américain, a cédé à la pression de certains généraux pour aller sur une certaine île plutôt que d'aller aux Philippines. MacArthur s'est fâché. Il paraît qu'il était pas mal euh, épeurant là, à, à confronter. Et tout de suite, en grande vitesse, il va au Capitole, il va voir le président et il se met à supplier le président « j'ai fait une promesse » à la Philippine, comme de quoi je reviendrai. Puis c'est la meilleure stratégie. Il faut qu'on tienne notre parole. Et puis, là, il était comme ça, après le président. Et le président n'a pas... Est-ce qu'il y, est qu y avait beaucoup de choix? Il ne lui a la, pas laissé beaucoup de choix. Et il s'est convaincu, il a dit, d'accord. Et ainsi, le général MacArthur est retourné et il a conquis les Philippines, il a chassé l'armée japonaise et il a tenu sa parole. Ça me fait penser à, un peu à ça. Jésus, il s'en va au ciel, mais il n'a pas besoin de convaincre son père parce qu'ils sont déjà d'accord. OK? Ils sont déjà d'accord. Et il dit, je m'avais vous préparé une place, mais je vais revenir. Ça, c'est une promesse tellement chaude au cœur du croyant. Regardez dans un, un Thessalonicien parce qu'à quel événement est-ce que Jésus fait référence lorsqu'il dit je reviendrai est-ce qu'il revient par le Saint-Esprit lorsqu'il leur envoie à la Pentecôte est-ce qu'il revient à la résurrection est-ce qu'il revient à la fin du monde est-ce que est à quel moment eh bien c'est sûr que ça c'est le moins qu'on peut dire qu'il revient vers eux à la résurrection mais c'est pas là à la résurrection qu'il les a pris avec lui au ciel euh, ce n'est pas lorsque le Saint-Esprit est descendu euh, sur eux qu'il les a amenés au ciel. Ce n'est pas là qu'il les a pris. Il n'a a pas accompli ça à ce moment-là. Et lorsqu'on regarde euh, euh, deux versets, si vous voulez les prendre avec moi, 1 euh, Thessaloniciens chapitre 4 et 1 Corinthiens 15. J'aimerais qu'on les lise. Lisons d'abord euh, 1 Corinthiens 15, verset euh, 58, euh, non, avant 58, euh, verset 51. Il dit aux, aux chrétiens de euh, Corinthe, euh, mettons 50, ok? Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas <coughs> l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère Dans la Bible, un mystère, c'est quelque chose, c'est une vérité qui était cachée dans les âges passés, <coughs> mais qui est maintenant révélée. Par exemple, la venue de Jésus. Elle était comme un mystère caché dans l'Ancien Testament, quoiqu'elle a été annoncée par différentes prophéties, mais Jésus a été révélé dans toute sa grandeur, son humilité, toutes les œuvres qu'il a faites. Euh, L'Église, comme telle, était comme un mystère caché, mais qui est révélé dans le Nouveau Testament. Et ici, si là, euh, euh, Paul leur dit, « Je vais vous dire un mystère. » Donc, c'est une vérité qui n'a pas encore été bien exposée, ni dans l'Ancien Testament, ni dans, de, ni dans le Nouveau. Euh, et il leur dit, euh, « Je vous dire un mystère. »« Nous ne mourrons pas tous. » Donc, mettez-vous dans leur contexte, puis après ça, dans notre contexte, « Nous ne mourrons pas tous. » Mais tous nous serons changés. À quel moment En un instant, nous serons changés, pas besoin d'opération chirurgicale. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptible. De quelle mort il s'agit ici qui ressuscite incorruptible C'est qui Ceux qui sont en mort en Jésus. Tout à fait, ce sont les disciples. Donc ici, lorsqu'il dit que les morts, ce n'est pas les, les méchants et les bons, là, ici, dans ce contexte, ce sont les bons. Ce sont les disciples. Donc, ils les ressusciteront incorruptibles, et nous, ceux qui sont encore en vie là, nous serons changés. <rire> C'est pas magnifique? Nous serons changés. Écoute, l'apôtre Paul, il dit ces vérités-là de la même façon que Jésus, pour consoler le peuple, pour les encourager, les sécuriser, sécuriser leur avenir. Il leur dit, voici qu'est-ce qui vous attend. Voici qu'est-ce que Dieu va faire. C'est la volonté de Dieu. Et la foi s'empare de cette vérité-là et réconforte le croyant et le rend disponible à faire le verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Si on a peur de l'avenir, de ce qui va nous arriver, si on a peur de mourir, si on a peur de, de ne pas être avec Dieu, de ne pas être accepté parce qu'on n'est pas assez bon, ça, c'est un frein au service libre et gratuit envers le Seigneur et envers les autres. Parce que là, on a toujours le sentiment de ne pas être suffisamment acceptable aux yeux de Dieu, parce que on a ce sentiment de notre faillibilité, de notre du péché qui est attaché à notre ancienne nature, et on ne vit pas suffisamment dans la nouvelle nature dans la, les promesses de Dieu, de ce que lui va faire. Ça, on n'a pas un mot à dire là-dedans. Là. Vous êtes d'accord? Quand il dit qu'on va être changé en un instant, en un clin d'œil, on ne va pas le demander, on n'a pas besoin de prier pour ça, en dire « Seigneur, veux-tu faire ça pour moi aussi? Veux-tu le faire pour ma femme? Veux-tu le faire pour mes enfants? » Un instant. Le Seigneur, ça, il a ça en charge. Il va le faire. Et, euh, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors ici, il parle d'un événement à venir, comment les choses vont se faire. Lorsque Jésus va, va, les, va revenir voir va chercher ses disciples, ils ne vont pas rester mortels comme ils étaient. Vous êtes d'accord? Parce que la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Dans, dans le ciel, il n'y aura pas de mort. Tu n'auras pas ce corps-là que tu veux. même, tu veux le garder. Tu sais. Je ne pense pas que tu veux le garder. <rire> non, mais des fois, on se trouve assez beau, assez fort, des gros muscles et tout ça. On se dit, ah, je veux garder ça au ciel. Euh, ça, c'est. On n'a pas un mot à dire. C'est Dieu qui est le créateur. D'accord? Adam n'a pas eu un mot à dire lorsque Dieu l'a créé. Ève non plus. Vrai? Ève, peut-être que tu dis, Eh, elle se serait sentie insultée quand tu me prends du, du, du, de la côte de, de, de choses. » Tu sais, alors, non, non, non, non. Devant Dieu, on ne négocie pas on est d'accord? Il y a des choses qui dépendent de Dieu seul. Et nous devons simplement l'adorer pour ça. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce que Dieu décide de faire dans sa sagesse. Et, euh, mais 1 Thessaloniciens, chapitre 4, voilà une église qui a été troublée parce qu'ils euh, ont entendu parler de l'apôtre Paul, du jour du jugement, du jour de la colère. Et ils avaient peur parce qu'il y a plusieurs de leurs membres, de la famille, qui sont morts comme chrétiens. Puis là, ils se posaient des questions. Ils disaient, oui, mais qu'est-ce qu qu qui va leur arriver? Comment ça? Jésus n'est pas revenu. On attendait qu'il revienne, puis il n'est pas venu, puis ils sont morts, pareil. Hein? fait qu'ils étaient troublés. Et l'apôtre Paul... Il veut consoler à l'exemple de Jésus avec ses disciples qui les console en leur parlant de son retour et puis qu'il va les amener avec lui. Et chapitre 4, regardez verset 13 d'un Thessaloniciens. Verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Voyez, le but de l'apôtre Paul est de nourrir l'espérance des croyants, des disciples. Si les disciples ne croient pas dans ces promesses de Dieu-là, ben, ils se privent de la grâce de Dieu, de la paix, de la joie, de l'espérance et du zèle que donne la bonne nouvelle de Jésus quand il est vécu. Alors, euh, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Là, ce n'est pas Paul qui invente. Là. Nous les vivants. Donc c'est encore là le mystère dont il a parlé dans 1 Corinthiens 15 et là il est en train de l'étaler, de donner davantage d'informations sur ce beau mystère pour encourager les disciples. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur qui serait encore vivant au moment où Jésus va, va revenir, n'est-ce pas Dans de son avènement. Euh, il dit nous ne devancerons pas ce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 Du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y en a qui commencent à, à jouer avec ça en disant Oui, mais non, il faut spiritualiser ça, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Puis, bon, moi, j'efface ça, j'élimine ça, je le prends le texte tel qu'il est dans son sens normal, d'accord? C'est comme ça qu'il faut lire la Bible dans son sens normal. Quand on arrive à un, un, une place où est-ce que c'est une image, c'est une illustration. Bon, le sens normal, c'est que c'est une illustration. Mais le sens normal habituellement, c'est tel que c'est écrit. Et euh, donc, lorsque Jésus leur dit, je reviendrai et puis je vous prendrai avec moi, eh bien Paul, ici, il fait écho et il fait, dans le fond, il développe un peu ce que Jésus va faire. Et dans un temps, aujourd'hui, où est-ce que beaucoup de gens se posent des questions sur la fin du monde, okay? c'est drôle que, euh, je dirais que même parmi des croyants, on va parler de la fin du monde, mais pas suffisamment du retour de Jésus à la fin du monde. Donc, on est... Et, et ça, ça produit l'inquiétude. Ça produit l'angoisse. Ça produit... Parce que ça produit toute cette confusion mondiale, les guerres, bruit de guerre, les virus. Là, encore là, on nous dit, ce matin, que tous les hôpitaux sont pleins, que les virus, là, ils, ils, ils songent de ramener... Euh, le masque et de ramener toutes les mesures. Ils sont en train d'y penser, là. J'espère que non, mais euh, on va voir. Mais c'est juste, ça produit l'inquiétude, l'angoisse, la, le stress, le, on, y, on y mal, est mal. C'est quoi ce monde-là dans lequel on vit? Oui, il n'y a rien de neuf là-dedans. Ça a toujours été comme ça. Le monde a toujours été bouleversé. Oui, d'accord, certaines période plus que d'autres. On a connu. J'ai 76 ans. Mon ami, on a connu des bouleversements mondiaux, là, incroyables. Les chrétiens de toutes les époques, là, ont, ont connu ça. Ça n'a jamais été le paradis sur la terre. Les morts, ça a toujours existé depuis la chute. Les maladies, les conflits conjugaux, les, les malheurs de toutes sortes, la méchanceté, les prisons, les voleurs, les menteurs. Tout ça, là, c'est toujours là. Quand on lit la Bible, regardez, là, comment ce qu'ils parle de guerre. Juste entre Israël et les pays aux alentours, et après ça, c'est les empires, un après l'autre, qui, qui se suivent. Mais ça n'a pas fini, les empires, là. Puis il y en a qui sont en train d'essayer de reconstituer des empires. On, on, oui Correct, c'est le monde. Il ne peut pas être différent, le monde, tel qu'il est maintenant. Il, il ne peut pas être différent. On réagit contre le mensonge, on réagit comme contre... oui, on a raison parce qu'on on aspire, mais j'espère qu'on réagit aussi à nos propres mensonges quand on les commet. Puis qu'on réagit à notre, au, contre le péché quand, quand il est en nous, là, quand nous on le fait. Mais ce qui va donner du réconfort aux croyants, la paix que Jésus leur promet aux disciples, un peu plus loin, à partir du verset 7, « Je vous laisse la paix. » Pourtant, il les envoie conquérir le monde, mais il dit, « Vous allez persécuter, mis en mort, mais je vous donne ma paix. » Et Christ reviendra pour juger, cette humanité, toute la méchanceté, les chrétiens qui vont être rendus au ciel, on les voit dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, et ils demandent à Jésus « Jusqu'à quand, maître, tarderas-tu à venger notre sang? Regarde tout ce qu'ils nous ont fait. Regarde tout ce qu'ils nous ont fait. Jusqu'à quand tarderas-tu? » Les croyants, ils sont préoccupés aussi par... Ils ne peuvent pas faire autant de mal, puis s'en tirer. Il n'y a personne qui va s'en tirer, les frères. On peut s'en tirer devant la justice humaine. On ne peut pas s'en tirer devant Dieu, devant sa justice, devant sa colère. La colère de l'agneau quand il viendra. Aucun, aucun ni chef d'État, il peut avoir tous les pouvoirs ici là, personne ne va échapper au jugement. Même l'antéchrist, qui va être peut-être l'homme le, le plus puissant qui a existé sur la terre, lui-même sera pris comme n'importe quel vulgaire, criminel et jeté dans l'étang de feu. Le Seigneur est tout-puissant. Il n'est pas bonasse. Alors, Jésus reviendra. Je vais prendre du temps, à un moment donné, peut-être un mercredi soir, ou bien sur Zoom ou en présence, mais on va essayer de, de, de, de parler un peu de, de ce qui se passe un peu dans le monde, dans quel sens on est, quelle est l'application la, la, des prophéties par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a toutes des choses... Puisque Jésus, quand même, a dit Je vous ai tout annoncé d'avance, ce n'est pas pour rien, pour exercer notre discernement. Si on est aussi ignorant que les autres, l'apôtre Paul dit Non, non, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que vous ignoriez ça. Dans juste chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alors, donc, le croyant est appelé, non pas à se laisser envahir par les, les, les, toutes les théories sensationnalistes qui, qui, qui, qui courent, mais d'être sobre, de connaître l'enseignement de la parole de Dieu, les choses qui sont sûres. Les choses qui ne sont pas sûres, on ne les laisse pas sûres. Mais quand on s'arrête sur ce qui est certain, Là, on est solide. On passe à travers euh, les, les épreuves ou à travers l'incompréhension de ce qui n'est pas clair, avec, euh, en, tout, en gardant les yeux fixés sur Jésus et en train dans le, de le servir. On le voit dans le livre de l'Apocalypse. Les chrétiens, les disciples qui passent dans cette période-là, ils l'ont vaincu, le diable. Comment? Par le sang de Jésus, qui lui les protège, et par la parole de leur témoignage. Ils ont l'audace de prêcher la parole de Dieu dans la vie comme dans la mort. Alors, ça c'est une première promesse que Jésus leur fait. La deuxième, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses encore là à faire, à dire, mais euh, la deuxième promesse, il... Euh, voilà. Oui, il leur dit :« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » J'en ai parlé un peu tantôt. Pour les Juifs, c'est quelque chose de fracassant, fracassant, c'est révolutionnaire parce que eux sont habitués d'aller au temple et que pour aller à Dieu, c'est à travers les sacrifices, une fois par année le grand prêtre en dans dans le, le lieu très saint et euh, c'est comme ça ils sont habitués puis ils sont guéris. mais là je leur dit nul ne vend au Père que par moi c'est pas par le temple pas par le lieu très saint qui est sur la terre c'est pas par les sacrifices d'animaux c'est pas par ça qu'il va aller à mon Père et il appelle Dieu mon Père familier puis il dit c'est chez moi parce que je viens de là. Fait que je veux vous amener pour être avec moi. Moi, je ne reviendrai plus sur la terre pour vivre sur la terre comme avant. Et ils avaient de la misère à, à comprendre ça. Thomas, qui, qui lui pose la question, tout d'abord, il dit, montre-nous le chemin. c'est pas le chemin. Tu, tu dis que tu nous as dit le chemin. Mais il leur a déjà dit que, qui il est. Mais il ne saisit pas. Mais Jésus regarde patiemment, toujours patient. Quand tu vois un frère, une sœur qui ne comprend pas l'ABC de la foi, ok, sois patient, sois doux, écoute-le, instruis-le, édifie-le, encourage-le. D'accord? Il ne faut jamais mépriser un frère, une sœur qui a ne comprend pas, la misère à comprendre certaines vérités. Jésus, il a dit aux disciples, il y a des choses, que vous ne comprenez pas maintenant. Il dit, Pierre, je te lave les pieds, tu ne comprends pas ce que je fais là. Tu vas le comprendre plus tard. Mais faisons la volonté de Dieu pour l'instant. Pierre ne comprenait pas. Tu comprendras plus tard. Et ils ont compris seulement la résurrection. Après la résurrection, ça fait du temps. Ça arrive que tu ne comprends pas des choses. Ça arrive-tu? Oui. Ben oui, moi aussi, encore aujourd'hui. Je ne sais pas. Il y a des choses, je les accepte par la foi. Je ne comprends pas. Un seul Dieu, trois personnes distinctes, égales, en puissance, en sainteté, en gloire. Ils sont parfaitement unis. Jésus, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, les deux natures qui forment Christ, Jésus, je ne peux pas, je peux l'expliquer par la foi. Il y a la compréhension intellectuelle et il y a la compréhension de la foi. Dès que je crois que Dieu existe, alors là je m'ouvre que c'est possible que oui, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tu comprends? Mais si quelqu'un dit il ne croit pas que Dieu existe, alors, on a ça dans la société de nos jours. Ils ne croient pas que Dieu existe. Alors, comment, la, la, la, comment, tout, existe, comment tout est là? ben on ne sait pas. On pensait trouver plus de réponses avec euh, le nouveau, euh, nouveau satellite qu'on a, euh, okay? qu a envoyé au web, qu'on a envoyé au mois de juillet, avec les photos absolument. mais écoute, ça n'a pas monté au cœur de l'homme, ces affaires-là. On voit des choses. Dieu permet à l'humanité de voir des profondeurs qu'il a faites lui-même de ses merveilles et qui devraient la faire tomber par terre en adoration. Et là, maintenant, ça s'en vient, d'après ce que j'ai lu cette semaine, bien des découvertes qu'ils font et qui vont complètement à l'encontre de la théorie de l'évolution puis de la théorie du Big Bang. Ça sortait là. Il commence à, à découvrir ça. Ça marche pas avec leur théorie. Oui, absolument. Mais, mais tu vois, la compréhension de la foi. Je crois dans le témoignage de l'Écriture, de la Parole de Dieu qui a été écrite par les prophètes à qui Dieu a parlé, il s'est révélé, par les témoins, juste le peuple d'Israël, des millions de témoins, décennies après décennies, les chrétiens qui ont été témoins, 500 personnes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus, Toutes les témoins choisis à l'avance, comme dit l'apôtre Paul, choisis à l'avance, 500 personnes, ça prend combien? Deux personnes pour pour confirmer un témoignage. En vertu des témoins? 500 témoins! amenés à la barre un après l'autre. Oui, je suis témoin, j'ai vu Jésus. Oui, je suis témoin, j'ai vu Jésus ressuscité. Un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Eh bien, à un moment donné, ce n'est plus la quantité de preuves qui va faire qu'une personne va croire ou ne pas croire. Et à un moment donné, le cœur est endurci. Peu importe qu ce que tu lui dis, c'est non. Il va contester tout le temps. C'est un refus de répondre à la vérité révélée. Vérité révélée. Pas une vérité découverte par la philosophie ou par l'homme. Une vérité qui, peut, qui ne peut être reçue que par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Et donc, euh, euh, Jésus dit « Je suis le chemin la vérité. » Thomas, arrête de regarder la C'est pas « Regarde, ça c'est le chemin, là-bas, là, puis je vais te faire un dessin sur un papier, puis tu as juste à suivre ça. » Je suis le chemin. Je suis. Quand je reviens te chercher, c'est parce que je sais où je m'en vais. Je connais le chemin, c'est moi le chemin. C'est pas compliqué, Thomas. C'est pas compliqué, Philippe. Je suis le chemin. Mon Père, tu veux voir mon Père? Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Non, mais, pour les Juifs, c'était blasphématoire que Jésus se mette à l'égalité de Dieu. C'est un blasphème de dire, celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père. Et Jésus leur dit, mais tu ne crois pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Le Père fait les œuvres, les œuvres que je fais là, c'est le Père. Et en passant, quand je vais partir, vous aussi, vous allez ah. faire les mêmes œuvres que moi. Le Père fait les mêmes œuvres que moi, moi, je fais les mêmes œuvres que lui, et après, vous aussi, vous avez fait les mêmes œuvres que moi. Mais je vais être avec vous. Finalement, le Père et les disciples, on a une rencontre familiale en Jésus. On se rencontre en Jésus. Le Père nous accueille en Jésus, et nous, nous rencontrons Papa en Jésus. Parce que sans Jésus, c'est la colère de Dieu. C'est le jugement. C'est le pécheur qui fait face à son Créateur. Mais en Jésus, je suis adopté, aimé, pardonné, porté, assumé complètement par le Fils de Dieu. Et je vous dis, frères et sœurs, si je cette vérité-là, il me semble que. On dirait que je, je le comprends pour la première fois. Je sais bien, je, mais il vient des fois hein, où Dieu nous ouvre les yeux d'une manière. Parce que je me vois, je dis comment, je ne plais pas à Dieu dans mes, dans mes actions, je vois ma faillibilité. Et, euh, et si ce n'est pas que Christ m'a couvert, il est devant Dieu. Il m'assume. Il m'a assumé de A à Z. Nul ne va au Père que par moi. Et... Euh, on va arrêter ici. En rappelant que la troisième... Jésus a dit... « Je dis tout ce que vous demanderez par la prière, je le ferai. » OK? « Je le ferai. » Je pense que ça, ça marche plus là. En tout cas. « Je le ferai. » Cette promesse... Et tout de suite, attaché à « Vous ferez les œuvres que je fais. » D'accord? Mais les prières que vous faites en mon nom, attention, c'est pas pas qu'en ajoutant le nom de Jésus à la fin d'une prière que ça sanctifie la prière. Tu sais, comme on le fait machinalement dans tout le monde évangélique, je ne parle pas contre ça, je ne le sais pas juste. Il faut prier au nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus ferait la même prière que moi. Ce que je demande à Dieu, c'est ce que Christ demande. En accord parfait avec lui, en communion avec lui. Et une promesse réconfortante. Notre parole compte. Notre prière compte. Jésus dit, « Je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit, disait aux disciples, et là, maintenant, vous aussi, priez le Père. » Mais il dit aussi, « Je le ferai. » Le rôle de l'Esprit est de nous amener à prier le Père et à prier Jésus selon la volonté de Dieu. Mais il ne nous encourage pas ne sautez pas là, mais nulle part dans l'Écriture dit « prier le Saint-Esprit ». Parce son rôle est de nous amener à prier le Père et le Fils, à adorer le Père et le Fils. Ça, c'est son rôle. Il nous instruit, il nous enseigne et il dispose notre cœur. Et quand on ne sait pas quoi, quoi, quoi demander à Dieu, il intercède lui-même en notre faveur. Prions Dieu, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ton enseignement. Merci. Seigneur, tu, tu es notre héros. Tu es notre sauveur. On a tout en toi. Merci, Seigneur Jésus. C'est par toi seul que nous allons au oh Père, que nous sommes en communion avec Lui. C'est en toi, Seigneur. Nous avons hâte de te revoir, revenir avec gloire, avec puissance, juger l'humanité et prendre ton Église avec toi. Amen.